Bonjour, bonjour, on passe maintenant à la correction. On retrouve trois phrases dans ce texte, récré-les avec les points et les majuscules. Euh, par exemple, on a j'aime bien lire. On a j'aime bien lire des livres de contes. Avant je ne les ai pas. Que des abandons pour les bébés. Quand je serai plus grand, je l'aurai des romans. On trouve trois phrases dans ce texte. J'aime bien lire. On dit j'aime bien lire des livres de contes. Voilà, j'écris ici j'aime bien lire. bien lire, j'aime bien lire des livres de contes, des livres de contes. Livres de contes. Après, on dit avant je ne lisais que des albums pour les bébés. Avant. Je ne lisais des albums pour les bébés troisième phrase quand je serai plus grand je lirai des romans quand je serai grand quand je serai grand je leur, ai, je leur ai des romans alors j'aime bien lire des livres de contes avant je lisais que des albums pour les bébés Quand je serai grand, je lirai des romans. Dans le texte que tu as recopié, il se ligne en bleu la phrase au passé, en vert la phrase au présent et en rouge la phrase au futur. Alors j'aime. Voilà, comme ça. Alors, j'aime bien lire des livres quand c'est le présent. présent. Avant, je ne lisais... Euh Avant, je ne lisais que des albums, avant que je ne lisais que des albums pour les bébés, c'est au présent, au passé. Quand je serai grand, je lirai des romans au futur. bien lire des livres des comptes au présent avant je lisais que des je lisais avant euh, je lisais que des albums pour les bébés sur le passé quand je serai grand je lerais des romans sur le futur on passe à autre chose voilà. dans, euh, dans le même texte relève un verbe à l'infinitif quatre verbes conjugués cinq noms communs par exemple, euh, j'aime bien lire. Alors, euh, par exemple, par exemple, par exemple, par exemple, j'ai un euh, un verbe à l'infinitif, c'est lire, c'est lire. Quatre verbes conjugués, par exemple, m. Par exemple, viser. Par exemple, s'arrêter. Par exemple, lire. Cinq noms communs. Euh, des livres des albums les bébés chut romans voilà, lire m lisez serait et des livres des albums libres, les roman 1 2 3 4 et reste et lire des livres de compte les mots dans lesquels tu n'entends pas le son O. Et puis, on tourne les lettres qui transcrivent le son O dans les autres mots. Euh, je pars par exemple, par exemple, un écolier, le tableau, la trousse, le crayon, l'ardoise, la cour, la récréation. Alors, barre les mots dans lesquels tu n'entends pas le son O. Il y a euh, la trousse. Carton, l'ardoise, la cour, la récréation. Et on trouve les lettres qui transcrivent le son O dans les autres mots. Euh, par exemple, on a ici collier avec O. On a ici tableau. On a ici préo. Alors, immédiation maintenant. On les mots, euh, puis crée les phrases, serre-toi de la majuscule de point. Euh, tu l'école maintenant va à. Et qu'est-ce qu'on dit On dit maintenant tu vas à l'école. Maintenant tu vas à l'école. Avec point ici. rester à la maison avant là-dessus avant tu restais à la maison avant tu restais à la maison avant tu restais à la maison Maçon plus tard serais-tu papa comme plus tard tu seras comme euh, tu euh, plus tard tu seras maçon comme papa plus tard euh, tu seras maçon comme papa voilà, c'est ça. Euh, on a maintenant tu vas à l'école. Avant tu restes à la maison. Plus tard tu seras au comme papa. À la fin de chaque phrase, réprisissé, c'est au passé, au présent, au futur. Alors maintenant tu vas à l'école, c'est bien sûr au passé, au présent. Euh, avant tu restes à la maison, c'est au passé. Plus tard tu seras mentionné comme papa, au futur. Alors voilà, passé, présent au futur. Au présent, passé, au futur. Alors on euh, tourne les verbes celui et celui-là. On va commencer par les noms. Euh, on a ici père. Frère. La père, euh, frère, euh, classe, école, camarade, famille, maigron. Alors, euh, entoure les verbes et souligner les noms, on a déjà souligné les noms, entoure les verbes, les verbes, comme apprendre, comme euh, partir, comme écrire, comme parler, comme manger, comme peindre. Et pour les autres mots, ce sont des prépositions ou des déterminants. Par exemple, une, des ou une autre, ce sont des déterminants. Et les propositions, c'est avec et pour. Voilà. On passe à autre chose. On continue toujours avec la rébellion Numéro 1, évaluation. On cadre les verbes conjugués et souligne les pronoms personnels. On va commencer par euh, souligner les pronoms personnels du jeu ou les pronoms personnels de conjugaison. Euh, par exemple, dans la cour, nous euh, jouons souvent avec euh, des ballons. Les filles, elles, préfèrent le jeu de l'élastique. Je euh, lance les balles à mes amis. Ils visent le panier et marquent un but. Alors, il y a nous, elles, avec S, je, ils... Ce sont des pronoms personnels. En cas dans les lavert, euh, par exemple ici, jouons. C'est jouons. Ici, c'est préfère. Ici, c'est lance. Ici, c'est vise. Voilà. Alors nous jouons, elle euh, préfère, euh, je lance et vise, marque, hein. on n'oublie pas aussi marque, marque un but. Écris l'infinitif des verbes que tu as encadrés, par exemple joue, euh, jouons, c'est jouer. Euh, préfère, c'est préférer. Lance, et lancé. Vise, et visé. Marque, c'est marqué. Voilà. Je, je répète encore fois. Nous jouons en définitive, c'est joué. Et le préféré, c'est le préféré. Je lance, et lancé. Il vise, c'est visé. Et marque, c'est marque. Donc, on continue. Trouve ici... Trouve les noms du texte de l'exercice numéro 1 et écris-les dans le tableau et accompagnez de leurs déterminants. Alors, trouve les noms du texte dans la cour. Trouve le numéro 1. Voilà, l'exercice numéro 1. Trouve les noms du texte de l'exercice numéro 1 et réécris-les dans le tableau accompagné de leurs déterminants. Déterminons au singulier, déterminons au pluriel. For example, 10 livres. 10 livres je dois écrire ici. C'est plus réel, on dit 10 livres. 10 euh, livres de contes. Mmh. je ne dis pas que 10 albums, 10 albums. des albums des albums pour les bébés quand je serai plus gros j'aurai des romans des romans tous les noms c'est un et écrit les dans le texte et comparé de des romans alors il n'y a pas de nom singulier euh, Il a pas de nom singulier. J'aime bien lire des rangs livres de grands. Avant, je ne lisais que des albums pour le bébé. Quand je serai plus grand, je lirai des rangs. Voilà. Et uniquement ça. Relie le mot de gauche au mot de droite dans lequel tu entends le même son, puis entoure les lettres qui transcrivent ce son. Ce son. Euh, par exemple, bon. Bon avec son, lapin avec linge lion avec avion, cré avec trait et bois avec joie, euh... bon, en, lapin, hein. lion, en, créé c'est la même chose ici. Je vois, avion en son en très et linge un. Voilà, voilà, voilà. On passe à autre chose maintenant. Rémédiation, je place le déterminant qui convient devant chaque nom. Alors il y a oncle, invité, écolier, soeur, voisin, tante, grand-mère, parent. On a les déterminés comme un, une, des, la, le, l'apostrophe, les, mon, tes, ça, leur, leur. Ce sont les déterminants. Pour oncle on dit... Euh, mon oncle. Il vaut mieux, mieux d'utiliser mon oncle. Un, oncle. un oncle, non, mon oncle il vaut mieux. Ici, euh, on peut dire des invités, leurs invités, des invités ou leurs invités. C'est la même chose, hein Voilà, leurs invités, des invités, leurs invités, des invités. Euh, écolier, on dit un écolier, un écolier. Une sœur, on dit sa sœur, une, une, sa, leur. Tout ça, c'est bon. Hum, oula. Voilà, tout ça, c'est bon. Alors, on dit une sœur, la sœur, sa sœur, leur sœur. On dit pas mon sœur. Et les voisins c'est la même chose on dit des voisins les voisins les invités ici oh, j'ai oublié de mettre sans les aussi les invités pour voisins on dit euh, des voisins des voisins les voisins leurs voisins S, mes voisins, tes voisins, des, tout ça c'est bon, tout ça c'est bon, tout ça c'est bon. Voilà, tout ça c'est bon. Ah, pour les voisins, on dit des voisins, les voisins, leurs voisins, mes voisins, tes voisins. Pour grand-mère, on dit une grand la grand-mère, la grand-mère, grand sa grand-mère, leur grand-mère. Pour euh, tante, c'est la même chose, on dit la tante, sa tante, leur tante. Pour les parents, on dit les, euh, des parents, des parents, les parents, euh, tes parents, euh, leurs parents. Ah. Tout ça, c'est bon. Alors, écrire le pronom personnel qui convient devant le verbe conjugué pour rouler celui-ci au verbe à l'infinitif correspondant. Toi, euh, les pronom personnels, c'est je, tu, il, nous, toi, chante. Commence par rouler d'abord. On dit chante, c'est l'infinitif, c'est chanter. Chut Peindre, c'est le verbe peindre. Écrivez c'est le verbe écrire. Jouer, c'est le verbe jouer. Dors, c'est le verbe dormir. Et pour les problèmes personnels, on dit Toi, tu chantes, oh, toi, tu chantes, moi, je peins. Vous écrivez, nous jouons, lui, il dort. Voilà, toi, tu chantes, tu. Et moi, je peins, vous, vous écrivez, nous jouons, il dort. Voilà, c'est tout pour le moment. J'espère que cette séance est bénéfique pour tout le monde. C'est une sorte de correction des activités de Bilan numéro 1. A très bientôt pour les autres épreuves. A très bientôt.